Merci d'être tous là, on l'a refait. Je vous présente sans plus d'entendre, quand on a pris un petit peu de retard, Florence Semelin. Vous êtes toujours responsable investissement résidentiel et alternatif chez JLL. Mmh. Préalablement, vous étiez directrice chez Webstone et encore avant, déjà dans le conseil, chez ICAD. GLL accompagne entreprises et investisseurs dans tous les sujets immobiliers, de la conception à l'expertise. Ensuite, avec nous, Jean-Marc Colli, Jean-Marc Colli, vous êtes président de l'ASPIM depuis trois ans. L'ASPIM est l'Association française des sociétés de placement immobilier. Avant, vous étiez directeur général chez Amondi Immobilier pendant sept ans et encore avant, directeur général de la française. L'ASPIM réunit une centaine de sociétés de gestion de fonds immobiliers et milite pour un immobilier plutôt résilient. Merci d'être avec nous. Chiara Randazzo, vous êtes responsable Transactions France et Belgique chez DWS depuis une douzaine d'années. Le groupe, le groupe DWS est une filiale de la Deutsche Bank et fait partie des principaux gérants d'actifs dans le monde, accessoirement. Damien Robert, vous êtes président du directoire d'INLI depuis un an. Alors pour vous, j'ai une liste longue comme ça, je ne vais pas tout dire, mais vous étiez avant secrétaire général de la Chambre des notaires de Paris, encore avant directeur général délégué Grand Paris Aménagement, encore avant vous étiez directeur général d'EPA Pleine de France. Je ne peux pas m'arrêter là parce que vous, êtes quand même, vous avez été aussi conseiller au ministre de la Ville de 2010 à 2012. Donc, merci d'être là. INLI, je le précise quand même, c'est le numéro un du logement intermédiaire en Ile-de-France. Et pour compléter ce beau plateau, nous avons Florent Faille qui est responsable des acquisitions résidentielles France et internationales chez Asset Manager France Swiss Life. Swiss Life. Je dis les deux, mais oui. peut-être que je n'ai pas pris dans non, le bon ça. ordre. En tout cas, vous y êtes depuis 10 ans. Comme son nom l'indique, Swiss Life est un groupe d'origine suisse, présent en France depuis 1898 Non. Non Bon, non, non. donc présent en France depuis quand euh, Depuis 2000, 2007, une, euh, on a racheté une société de gestion en fait. D'accord, donc la prochaine fois je vous demanderai avant de vous présenter d'une façon fallacieuse, en tout cas vous y êtes depuis 10 ans et vous avez une forte expérience, expertise dans le résidentiel, avec, dernier chiffre que je propose, 172 immeubles d'habitation euh, Ça doit être ça. Bon, <rire> ouf <rire> Sans plus attendre, on va démarrer. Une petite introduction sur, donc, euh, à la faveur de la crise, les fameux investissements qui sont engagés dans le logement ont beaucoup progressé ces cinq dernières années. Ils ont tellement progressé qu'ils représentent maintenant à peu près un quart des, de l'ensemble des investissements immobiliers et ils affichent une progression annuelle de 13%. Par an, ce qui est quand même une hausse assez importante. Le résidentiel attire un nombre grandissant d'investisseurs internationaux. J'en ai une belle représentation ce matin. Et tous s'intéressent au logement dit classique, mais pas seulement. Et là, je m'adresse à Florence. Florence, quelles sont les perspectives quant à l'appétit des investisseurs de long terme Pouvez-vous nous partager votre vision de, de broker, mais aussi votre vision d'acquéreur au regard des grandes transactions qui ont eu lieu ces derniers temps. Oui, tout à fait. Donc là, je crois que j'ai très peu de, de temps. Donc je vais vous brosser un tableau synthétique et, et rapide du marché et de ses évolutions. Donc le marché résidentiel, ça a été jusqu'à à peu près 2009, un volume de transactions d'environ 4 milliards d'euros par an avec euh, depuis 2020 euh, une forte progression puisqu'on a dépassé les 6 milliards en 2020. 2021, on a encore eu un nouveau record à plus de 7 milliards. Et on atterrit en 2022 à un chiffre un petit peu euh, plus faible mais qui est quand même de l'ordre de 5,6 milliards qui est aussi un très très beau volume d'investissement. Alors cette très forte progression sur les trois dernières années s'explique par deux phénomènes principaux. Le premier, c'est euh, les méga portefeuilles qui, sont, qui ont témoigné aussi de l'intérêt de nombreux investisseurs. Euh, parmi les, les, les trois plus récents, euh, donc, il y a eu le portefeuille Vesta en 2018. C'était un petit peu avant la période que j'ai indiquée. En 2020, il y a eu le gros portefeuille de CDC Habitat qui a acheté massivement auprès des promoteurs pendant le confinement. En 2021, le portefeuille Inly euh, vendu euh, à AXA quand même euh, près de 2 milliards d'euros existant EVFA et puis euh, en 2022, le gros portefeuille Lamartine 2 milliards 4 euh, vente de CDC Habitat à CNP Assurance. Donc ces gros portefeuilles ont quand même parfaitement animé le marché et le deuxième phénomène qui est euh, très spécifique à la conjoncture c'est l'arrivée massive d'investisseurs paneuropéens à partir de 2020 suite euh, à la crise sanitaire. Euh, après le, le confinement de mars-avril 2020, sont arrivés sur le marché de très nombreux euh, investisseurs euh, paneuropéens qui ont mis au cœur de leur stratégie le résidentiel et la logistique mmh. au détriment du bureau qu'ils regardent toujours mais qui était moins prégnants que euh, ces nouvelles classes d'actifs. Et nous, on l'a constaté de façon euh, très euh, concrète, c'est-à-dire que euh, de nombreux investisseurs qui avaient déjà investi sur le résidentiel dans les autres pays européens ont commencé à s'intéresser à la France, ont commencé à faire des offres, ont animé le marché et ont, ont tiré le, le marché euh, sur les prix notamment et sur euh, les volumes à la hausse. Ce, ce phénomène qui était euh, vraiment béni pour l'investissement résidentiel s'est stoppé malheureusement euh, à la fin du premier semestre 2022 à cause de l'augmentation des taux de financement, où là on a eu un arrêt brutal, vraiment brutal des transactions, notamment sur la partie neuve, enfin sur les, les VFA, et, et vous êtes bien placé pour le, le constater, et de façon moindre sur les actifs existants, qui sont principalement un marché parisien et première couronne. Donc on a une dichotomie entre ces deux, ces deux marchés. Sur euh, le, le, les, les acteurs, on retrouve les acteurs principalement français, et les investisseurs paneuro sont beaucoup plus attentistes, de façon générale, hein, il y a toujours quelques exceptions. Donc les investisseurs internationaux sont toujours présents, ils sont toujours intéressés par le résidentiel. Ils sont arrivés en France non pas pour faire une transaction, mais pour poursuivre leurs investissements sur le long terme. En revanche, aujourd'hui, ils sont un petit peu attentistes et de plus en plus sélectifs sur les produits recherchés. Peut-être qu'on y viendra tout, tout à l'heure. Merci Florence. Voilà. Jean-Marc Colly, les SCPI et les OPCI disposent de liquidités importantes j'ai lu 180 milliards d'épargne cumulée fin 2021. Vos adhérents ont-ils de l'appétit pour le résidentiel Et si oui, quel territoire et quels critères ciblent-ils Les fonds immobiliers non cotés gérés par nos adhérents, c'est 300 milliards d'euros. 180 pour les, les capitaux d'origine euh, des particuliers, et le reste qui provient des, des investisseurs institutionnels dans des clubs d'îles français ou étrangers qui se regroupent autour de ça. Et dans ces 300 milliards, malheureusement, il y a 3-4 milliards d'immobilier résidentiels, pas plus. Et encore, on compte à l'intérieur de ces 3-4 milliards les portefeuilles de CDC Habitat, qui est un de nos adhérents. Donc vous voyez ce qui reste à côté. Et ce qui reste à côté, c'est essentiellement la fin des dispositifs fiscaux Pinel, hein, dont, pour lequel on avait monté des fonds qui étaient vendus à des particuliers, et qui, avec le temps, euh, bah, arrivent à la dissolution et à la liquidation. Donc on a plutôt un, un marché euh, des fonds immobiliers résidentiels qui est en attrition, hein, et non pas en développement. Euh, pourtant, euh, quand on doit servir des rendements à des investisseurs et un peu de valorisation, on s'est aperçu maintenant depuis un certain temps, et ça donne du sens à l'épargne, que ça ne fonctionne bien que quand on a une réelle utilité sociale. Et bien évidemment, quand on regarde le logement, quand on regarde le, le manque de logement qui existe aujourd'hui, euh, décent ou à des tarifs raisonnables, on se dit, mon Dieu, qu'il devrait y avoir quand même une place relativement importante pour le résidentiel dans, dans les fonds côtés. Alors quand nous on parle logement, on ne parle pas que logement, euh, peut-être au sens où vous promoteur vous en parlez. Hein. Nous c'est vraiment toute la palette du logement. Hein. On loge les jeunes. On va y venir plus ouais, tard. On loge <rire> les vieux. C'est tout l'objet de notre matinée. Les vieux, <rire> les vieux malades. Les vieux en forme. <rire> Mais voilà. Et, et puis surtout on les loge. Euh, à la différence d'un investisseur privé, on n'a pas d'affect quand on investit. Donc euh, on, a, on essaie d'acheter euh, toutes ces résidences et tous ces logements aux endroits où on en a besoin, aux endroits où il y a un vrai déficit et pas aux endroits où ça nous plaît. Donc euh, on ne peut pas y vivre le lendemain, donc on veut le gérer et on veut le, le aux endroits où c'est utile. Donc cette utilité, c'est la clé du succès de l'investissement, le clé du remplissage des immeubles et la clé du rendement qu'on veut avoir. On est capable aussi de parler de la ville de demain. C'est-à-dire que l'avantage de nos fonds, c'est qu'ils ne sont pas forcément limités aux résidentiels, et hein, qu'on peut concevoir une ville, cest dans une ville… – Regardez un peu pour tout à l'heure, si vous dites tout tout de suite Jean-Marc. – C'était le début. <rire> – Je reviendrai vers vous sur ce sujet-là tout à l'heure. Chiara Randazzo, chez DWS, la diversification semble dans la constitution des portefeuilles semble être vraiment courante chez vous. Quelle typologie et quel territoire vous visez pour ce qui est du résidentiel Alors, Chez AWS, effectivement, on est plutôt historiquement un investisseur bureau. Et comme l'a expliqué Florence, on, on, on a voulu se diversifier sur les dernières années pour deux raisons principales. On va dire une tendance de fond qui est que bah, de plus en plus la population est urbaine. Aujourd'hui, 75% de la population vit dans des villes et on estime que ce nombre va croître au cours des prochaines années. Et on estime qu'en 2050 en France, les villes seront d'une taille moyenne entre 500 000 et 1 million d'habitants. Donc le manque de logement est vraiment une tendance de fond. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, d'un point de vue investissement pur, euh, on est arrivé sur un marché où les taux en bureau étaient passés en dessous, en dessous de 3%. Donc au final, pas si éloigné que ça du logement. Donc c'était une stratégie de diversification qui, allait, qui, qui avait tout son sens. Euh, nous, comment on analyse ça et sur quel territoire on se positionne Le premier point, c'est qu'on a un investisseur un peu comme les SCPI, on a besoin d'un rendement cash-on-cash, c'est-à-dire qu'on a besoin de délivrer un retour tous les mois à nos clients. Et en même temps, on a un investisseur long terme. On prévoit de sortir d'ici 10 à 15 ans et donc on veut miser sur des localisations en devenir. Donc notre stratégie, ça a été d'investir sur des zones qu'on identifie comme des zones en devenir qui sont extrêmement connectées au centre-ville. Euh, le premier investissement qu'on a fait, c'est justement à Colombe, collé à la Garenne-Colombe, puisqu'on est au-dessus d'une ligne de train qui permet de relier Saint-Lazare en 12 minutes. Et on est au début de l'histoire de Colombe puisqu'on est dans la, ce qu'on considère être la bonne partie qui ne fait que s'améliorer. Donc ça, c'était le, le, le premier critère. Voilà, c'est des zones ultra connectées au centre-ville et en devenir où on pense que le, le, le, le développement des transports, notamment, va faire en sorte que les prix vont monter. Deuxième point, on se positionne que sur du logement qu'on appelle affordable. Donc on se rapproche un petit peu du logement intermédiaire, mais on se positionne ni sur du logement social ni sur du logement ultra luxe parce que notre cible, c'est de viser la, la le, le, le français moyen qui a besoin de vivre dans un logement décent et d'aller travailler euh, sans être trop éloigné de son lieu de travail. Et le troisième critère important, euh, c'est le fait qu'on recherche de plus en plus d'espace. Aujourd'hui, on ne regarde que des programmes immobiliers qui euh, offrent des appartements d'une taille un peu plus grande que les appartements classiques, notamment par rapport au télétravail, et qui offrent surtout un espace extérieur. Et ça, on y reviendra, mais on a une politique ESG qui est assez forte, et euh, on ne regarde que des programmes immobiliers qui, d'un point de vue environnemental, sont, on va dire, euh, euh, euh, répondent aux derniers critères de, de, de construction et de, et de consommation d'énergie. Effectivement, on y reviendra tout à l'heure. Damien Robert, vous logez 100 000 locataires et votre raison d'être chez Inli, c'est de construire d'ici 10 ans 80 000 nouveaux logements. Donc cette tâche est colossale. Et sur quels critères vous financez un nouveau projet alors effectivement, nous on, a déjà, <coughs> on est un bailleur euh, avant d'être un promoteur ou un, un investisseur puisque euh, on gère aujourd'hui à peu près un parc de 50 000 logements intermédiaires répartis un peu partout sur, sur l'île de France, mais essentiellement euh, là où effectivement, pour reprendre les mots de, de Jean-Marc Oly, là où il y a du besoin euh, de logement intermédiaire. Il a été réinventé en 2015 pour justement combler un trou dans l'offre résidentielle était important et qui malheureusement euh, reste important entre le logement social et le logement libre. Dans les zones très tendues, on voit bien que l'écart entre les niveaux de loyer du logement social et les niveaux de loyer euh, libre, c'est euh, progressivement et de manière continue, à euh, augmenter de manière continue. Donc laissant finalement un peu béant, euh, mmh. toute, une, toute une offre résidentielle pour euh, effectivement euh, la classe, les classes moyennes, les classes actives, mmh. qui euh, sans, euh, ayant des revenus euh, trop, on va dire, euh, trop, trop hauts euh, pour euh, pouvoir bénéficier du logement social, et en même temps relativement modeste pour pouvoir bien se loger de manière confortable, avec un peu d'espace, et surtout proche des transports, euh, dans, le, dans, dans le logement libre. Donc euh, la vocation de d'Igni et du logement intermédiaire, c'est vraiment de répondre euh, à, cette, euh, à ces classes moyennes, je n'aime pas beaucoup le mot de, de classe moyenne, mais on n'en ai pas trouvé d'autres, pour euh, finalement euh, caractériser ceux euh, qui font quelque part fonctionner la métropole, euh, et on en connaît tous autour de nous, évidemment. Euh, et donc nous, notre, notre, notre, effectivement, notre feuille de route de construire 80 000 logements en Ile-de-France, elle se fait avec une stratégie qui est assez simple, euh, c'est d'aller là où il y a du besoin, c'est-à-dire à moins d'un kilomètre d'un transport ferré lourd, existant ou à venir, hein, pour reprendre euh, les mots de, de, de ma voisine, on parie beaucoup, et moi le premier, puisque j'ai un, un tout petit peu travaillé sur euh, le projet du Grand Paris, on parie beaucoup sur, on a, on a une chance inouïe en Ile-de-France, c'est que c'est un territoire d'investissement et avec un projet, d'infrastructures de transport quasiment uniques au monde. On va quasiment doubler le métro parisien pour en faire un métro francilien, très extrêmement efficace et extrêmement puissant. Il faut évidemment parier sur les secteurs qui vont être beaucoup mieux desservis et du coup devenir des centralités. Donc notre stratégie d'investissement, c'est d'aller là où il y a du besoin et d'aller là où quelque part il va y avoir des mutations importantes pour à la fois évidemment investir dans les endroits qui vont prendre de la valeur et en même temps offrir... Des, des, des capacités résidentielles à, aux, aux, aux jeunes actifs, notamment, et aux classes moyennes qui s'installent euh, euh, en Ile-de-France ou qui cherchent euh, un tout petit peu plus grand avec un tout, un tout petit peu plus d'espace. Merci. Florian Faille, la relation entre Sogeprom et Swiss Life est déjà établie puisque nous avons pas mal de projets ensemble. Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler les fondamentaux, quels sont les critères sur lesquels on peut être partenaire Les critères, c'est-à-dire des critères d'emplacement et, euh, et de granulométrie, typologie. Euh, ça a déjà été évoqué. <rire> Effectivement. Le, le, la localisation par rapport au transport. Enfin, dans l'ordre, ça va être déjà euh, la zone tendue, clairement. Euh, alors, il y a toujours des exceptions. Hein. Euh, on, on considère aussi les, les villes avec des démographies positives. Euh, donc voilà, ça c'est pour nous le... C'est important. La localisation par rapport au transport, effectivement. Les déplacements, oh, ça va dans les... Euh, alors nous, on est sur euh, une douzaine de minutes à pied, donc euh, le kilomètre, c'est exactement, euh, exactement okay. ça. Les mêmes valeurs. Euh, une zone déjà établie euh, en termes de, euh, de services, en termes donc tout ce qui va être école, services médicaux, euh, et en termes de commerce. Euh, et ça, voilà, en termes de localisation, ça va être ça. Ensuite, sur la, la typologie de l'immeuble, nous, on va regarder justement euh, des euh, programmes pour un marché locatif. Donc, plutôt du T1 au T4, euh, dans le parcours résidentiel pour loger justement le, la classe moyenne. Et ensuite, dans leur parcours, ils pourront accéder à la propriété. Euh, donc, euh, et effectivement la présence depuis le Covid d'espaces extérieurs. Donc là on est vraiment sur le portrait robot du logement euh, qu'on va, euh, qu va rechercher et en plus de tout cela, euh, des critères environnementaux. C'est-à-dire que certains fonds chez nous ne vont se positionner maintenant que sur de la RE 2020. Euh, certains, euh, pour les faire sortir du bois, ça sera RE-2020 avec les objectifs 2025 ou 2028. Euh, la présence de gaz, par exemple, ça, ça peut être des points très bloquants. Donc, euh, on va très loin dans l'analyse jusqu'au mode euh, d'énergie qui peut être proposé. Ça, c'est pour le, pour, pour le neuf. Existant, bon, allez, le DPE. Euh, mais voilà ce qu'on regarde. Alors ensuite, il va y avoir des spécificités. Si on regarde du logement, euh, du logement étudiant ou euh, du logement senior. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller dans le senior, dans des villes où on n'irait pas forcément euh, en logement. Euh, on y reviendra un petit peu voilà, plus tard. Il y, euh, y a ça aussi à prendre en prendre en compte. Mais surtout, jamais de généralité. Ça <rire> va être euh, au cas par cas. Typiquement, nous on a fait des investissements dans des zones euh, frontalières. Et bien là, il y a une énorme tension euh, locative. Intuitivement, on n'y penserait pas, mais quand on regarde le marché, effectivement, il y a une énorme demande. Voilà. Surtout ne pas faire de généralité et d'analyser au cas par cas, mais dans le filtre, c'est ce que je viens de vous préciser. Merci Florian. Damien Robert, je reviens vers vous. La France et plus particulièrement l'Île-de-France font face à une pénurie de logements. Ça, Je ne vous l'apprends pas. Mais ce que j'ai euh, découvert en préparant cette table ronde, c'est que sur 12 millions de franciliens, il y a 1,7 million qui vivent dans une situation de surpopulation dans leur logement, de suroccupation. Donc cette plaie touche les ménages les plus modestes et les fameuses moyennes classes dont vous parliez tout à l'heure. Comment ce parcours résidentiel auquel Florian faisait l allusion tout à l'heure, comment ce parcours résidentiel qui est de plus séquencé Comment vous y répondez particulièrement, plus particulièrement, chez Inli Alors vous avez raison de dire que, il faut quand même le rappeler, euh, l'île de France cristallise un peu tous les problèmes liés au logement euh, euh, en France. Hein. Malheureusement, c'est la, la région où la pénurie chronique de logements est la plus importante. Hein. Je rappelle quand même que depuis 20 ans, on construit à peu près entre 40 et 45 000 logements par an en Ile-de-France, alors qu'il faudrait, pour pouvoir répondre à la demande, en construire un peu plus de 70 000 logements. Vous euh, y avoir travaillé là encore, quand on a rédigé la loi du Grand Paris à l'époque, le premier article de la loi du Grand Paris euh, avait indiqué un objectif euh, de 70 000 logements par an. Et à l'époque, on avait beaucoup été critiqués euh, sur ce sujet en disant c'est impossible, on n'arrivera jamais à construire 70 000 logements par an. Il faut, Il faut quand même rappeler qu'en 2018 et 2019, euh, on a construit 80 000 logements en Ile-de-France. Donc c'est tout à fait possible. Le problème, c'est que sur le long terme et sur les 20 dernières années, on a effectivement un déficit chronique et qui de fait a, a des répercussions d'abord sur évidemment les, les ménages les plus modestes, même si le logement social s'est quand même beaucoup développé euh, ces 20 dernières années, mais progressivement à la faveur de, malheureusement, de la crise qui s'amplifie et de la démographie qui reste euh, importante. Hein. En Ile-de-France, 50 000 personnes arrivent chaque année, donc ça reste une un, un territoire avec une démographie euh, positive, très positive, euh, et ben cette crise s'est progressivement diffusée à, effectivement, encore une fois, euh, pas l'ensemble des classes moyennes, mais une partie des classes moyennes euh, qui se sont retrouvées finalement reléguées en, en dehors des, des centres-villes. Et à cela, c'est venu quand même s'ajouter, on n'en a pas encore parlé, mais <coughs> la crise sanitaire qui, à mon sens, a fait un peu, euh, quelque part, euh, a introduit un amalgame notamment chez certains élus de, du territoire, entre la promiscuité et la densité. Considérant qu'après la crise sanitaire, il fallait arrêter de densifier une métropole, euh, parce que c'était un facteur euh, qui allait contre la santé publique, alors que euh, mmh, mmh. c'est la promiscuité qui est le problème. Vous parliez effectivement du sur... Euh, mmh, mmh, la surpopulation. Du, la surpopulation en logement. Le vrai sujet, c'est celui-là. Au-delà du et sujet de confort, il y a aussi un sujet de, de santé publique. Donc c'est vrai que une des réponses à apporter d'abord, euh, c'est d'arriver à euh, construire là où il y a du besoin. Et là où il y a du besoin, c'est souvent sur les, sur, les, sur les terrains qui sont déjà de la ville, qui sont déjà connectés. Donc arriver à progressivement euh, densifier euh, de manière acceptable et entre guillemets désirable la ville autour de transport des, des, des transports. Donc nous, c'est ce, ce qu'on fait avec effectivement... Euh, une logique de parcours résidentiel. Hein. Je reprends, je reprends euh, vos mots. Euh, L'idée, c'est que progressivement, euh, le logement intermédiaire n'est pas un logement ad vitam aeternam. Euh, c'est du logement locatif à destination souvent de jeunes, mais qui vont rester, on a un taux de rotation qui est entre, euh, entre, entre 9 et 10%, donc qui resteront relativement longtemps dans le, dans le logement, mais qui sont appelés derrière... Euh, à euh, effectivement euh, aller dans le logement libre ou voire même à évidemment accéder à la propriété. Donc on a un taux de rotation qui est plus faible euh, que le, dans le logement libre, mais beaucoup plus important que dans le logement social puisqu'effectivement, on a un instrument de parcours résidentiel et aussi un instrument de diversification à double sens. Euh, dans les endroits où il y a beaucoup de logements sociaux, essayer d'arriver et de mettre autre chose que du logement social pour diversifier, notamment y faire venir des, des classes moyennes. Hein, je pense aux au quartiers fameux quartier de rénovation urbaine, où on est aussi là pour parier sur ces quartiers et euh, parier sur le fait que le, le, des, de nouvelles populations peuvent y arriver. Et puis dans les endroits où il y a beaucoup de logements libres et avec des loyers très forts, euh, pouvoir ouvrir ces quartiers à des populations qui euh, y ont été, par la force des choses de ces 20 dernières années, un tout petit peu exclus. Merci Damien. Florence Semelin, vous nous disiez tout à l'heure, et Damien en reparlait, qu'à la faveur de la crise sanitaire, les investisseurs internationaux se sont intéressés au marché français. Est-ce qu'ils ont des critères, enfin j'imagine qu'ils ont des critères très différents que les critères que vient de nous présenter Inly. est-ce qu'ils est -ce qu regardent ces fameux parcours résidentiels et la granulométrie d'une façon différente Alors, ils sont très intéressés par le parcours résidentiel, bien évidemment. Euh, pour diversifier leur portefeuille, pour des questions de rendement aussi, tout simplement, puisqu'ils s'intéressent beaucoup au résidentiel géré qui offre des rendements euh, un peu supérieurs. Euh, mais néanmoins, euh, ils s'intéressent aussi évidemment au multifamily qui est quand même la classe d'actifs la plus, la plus représentée. Hein. Le, le marché du résidentiel géré est quand même moins important que le, ce qu'on appelle le multifamily. Donc, euh, ils, ils regardent toute la chaîne. Effectivement, dans une optique de parcours résidentiel, mais aussi dans une optique de rendement. Faut pas l'oublier. On ne l'oublie <rire> <Principalement>. pas. Principalement. Merci, Florian. Florian, Swiss Life a pour raison d'être de permettre à chacun de vivre selon ses propres choix. Donc ça, c'est une belle raison d'être. J'imagine que votre pôle résident care et le Build Touraine sur lequel vous avez déjà travaillé avec d'autres illustrent et incarnent cette fameuse raison d'être. Quelle est l'approche des nouvelles attentes sociétales chez Swiss Life ah, C'est vrai que c'est exactement ça. Euh, nous, je pense qu'à travers nos investissements résidentiels, on le, on le démontre. Euh, bah, déjà, euh, ne serait-ce que par euh, euh, le projet qu'on a fait avec Sogeprom euh, à Paris. Euh, là, il y a le communiqué qui va sortir aujourd'hui. Là, c'est vraiment un fonds impact qui a acheté euh, un immeuble euh, en VFA. pour... Euh, pour le mettre à disposition du samu social moyennant un euro symbolique. Là, je pense qu'on ne peut pas faire mieux pendant une dizaine d'années. Euh, C'est aussi proposer euh, du logement, pas forcément comme on disait dans le top 10 des métropoles entendues. Euh, typiquement, nous, sur euh, du senior, euh, en Rhône-Alpes, on est allé sur des localisations extrêmement euh, confidentielles, dans le Beaujolais, pour mmh. justement <coughs> loger les seniors là où ils ont toujours vécu, et euh, qu'ils puissent euh, vivre leur vieillesse, là où ils ont toujours vécu, là où ils ont leurs euh, leur racines. Euh, ça c'est pour le senior. Euh, si on prend euh, l'étudiant, euh, on a un fonds qui se positionne sur, euh, sur des résidences, où euh, la volonté, de, donc là c'est pour pouvoir loger des étudiants, on connaît le manque, le, le déficit de logement, la difficulté que les étudiants ont pour se loger, la flexibilité dont ils ont besoin également avec leur euh, le, le, le, le fait de, de, de devoir partir en stage revenir et, et donc là euh, on avec l'exploitant on essaye de plafonner également les loyers de sortie pour euh, pour lui encore une fois un, un effort qu'on fait pour euh, pour le résident euh, et sur le logement euh, sur le logement c'est euh, de pouvoir justement euh, une ligne nous laisse un petit peu de place pour faire du logement intermédiaire également. Donc ça, c'est des choses qu'on a qu'on a identifiées euh, pour euh, dans ces fameuses zones tendues offrir du logement euh, abordable dans euh, euh, des zones extrêmement euh, extrêmement tendues. Merci Florian. Jean-Marc Colli, comment vos adhérents abordent-ils justement ces fameuses nouvelles attentes sociétales J'ai vu le lancement de So Living par Sophie D. Est-ce que ce serait un signal fort ou un signal faible pour les actifs qui incarnent les différents modes d'habitat Alors, Première chose, les adhérents voudraient revenir sur le logement. Alors, entendu au sens large, on l'a dit jusqu'à présent, hein, les résidences gérés sont un mode de gestion. Ils ont un avantage aussi, et je reviens à ce que disait, c'est que nos adhérents viennent, doivent construire de la performance hein, pour euh, les porteurs de parts. Ils ne sont pas non plus excessifs, enfin, ils savent que sur le logement, on ne peut pas avoir la même performance. Ils ont été mal habitués pendant la période de, de financement facile, puisqu'avec un peu d'effet de levier, on va rattraper rapidement. Donc on, on doit à la fois servir de la performance, être utile et faire tout ce parcours. Donc euh, résidences gérées, oui, parce qu'elles ont des taux de rendement un peu plus élevés. Elles sont faciles à gérer aussi, hein. un seul locataire, c'est eux qui s'occupent du reste. Donc ça a des coûts. Hein. Donc, ça a Ensuite, euh, bien évidemment, on voudrait pouvoir revenir sur le logement intermédiaire. Nous, on n'est pas ni le très social, ni le très libre. Mais l'intermédiaire nous paraîtrait être une bonne chose, mais il faudrait là encore qu'on essaie de retrouver une, une source de, de, de, de rendement pour ce produit sans pour autant être un outil d'augmentation de, des prix ou d'augmentation des loyers. On a une idée. Je sais que si vous on n'a pas idée, je on pas pétrole, c'est un vieux des euh, a une idée, c'est euh, que l'investissement locatif résidentiel est le seul investissement, à l'exception des résidents gérés, dans lequel les investisseurs ne récupèrent pas la TVA qui a grevé la construction. Pourquoi Parce que bien évidemment, les loyers qui étaient payés par les locataires ne sont pas, eux, assujettis à la TVA. Ce serait un peu compliqué, notamment pour les bailleurs privés, de payer de la TVA, L'avantage des fonds, c'est que nous sommes des investisseurs professionnels et que euh, collecter de la TVA euh, pour la reverser, on sait faire. Donc on propose à l'État en disant, bah, laissez-nous récupérer la TVA, hein, comme on le fait sur tous les autres actifs. En contrepartie, on la suggéré de tirer les loyers qu'on demandera à nos locataires, sans qu'ils le voient, hein, euh, à de la TVA, hein, parce que c'est trop compliqué pour eux de savoir, mais une TVA à sacs 5, 5, Et notre engagement, c'est de dire, si vous nous faites ça, on essaiera de se situer 10% en dessous du loyer du marché. C'est-à-dire qu'on ne fera ni une cause d'augmentation des prix, ni une cause d'augmentation des loyers. Alors on proposera donc des loyers, qui ne seront peut-être pas les loyers intermédiaires, mais des loyers inférieurs au niveau du marché pour permettre de loger tout le monde, tout en ayant de la performance. Et quand on fera ce mixte euh, résidentiel avec TVA récupéré et investissement sur des résidences gérées, quand on fera ça sur toute la France, parce que les rendements sont aussi différents selon les secteurs géographiques, on arrivera à avoir ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de la performance des fonds. Et avec de la performance, on peut construire des fonds dans le long terme, parce que ce n'est pas le tout de collecter de l'argent, ça c'est pas le plus compliqué. 16 milliards d'euros de collectés cette année quand même. Les fonds que nous gérons, donc c'est faisable. Mais euh, après, il faut le garder et assurer la liquidité de ces fonds. Et on ne peut le faire que si on a de la performance. Donc, c'est pas de la performance pour la performance. C'est de la performance parce que, bien évidemment, nos investisseurs l'attendent. C'est de la performance euh, parce qu'il faudra derrière qu'on assure la liquidité et assurer à des gens de pouvoir rentrer ou sortir de ce marché. C'est qu'ils viennent parce qu'il y a de la performance et il y a de la performance comparative l'obligataire aujourd'hui, sur le bureau. Donc cet outil euh, autour de, de cette construction de la performance autour du résidentiel et du parcours global des, des, euh, de, et des résidences gérés comme du, du logement libre, c'est ça ce que nous voudrions arriver à faire. Alors bien sûr avec une fonction sociétale forte, hein, on a parlé de ces engagements, mais aussi environnemental hein, et on s'interroge comment aussi pourrions-nous faire pour nous intéresser à tous ces logements qui vont être déclassifiés et d'altel, il va falloir investir pour pouvoir les remettre à niveau. Et si les particuliers ne le font pas, c'est pas parce qu'ils veulent pas le faire. Il y a deux raisons essentielles, euh, on verra peut-être là dessus si oui. vous voulez, c'est le mécanisme de la copropriété qui est extrêmement gênant aujourd'hui dans la décision et puis le financement de ces travaux parce que quand on est un particulier quand on est un fonds, une compagnie d'assurance ou euh, une société comme il dit, on trouve on est prévu on est on est formaté comme ça pour prévoir des budgets de de, de travaux c'est pas toujours le cas des particuliers donc le cas des particuliers euh, voilà on parlera peut-être de mais il est, il est il est il est essentiel donc la volonté très claire des fonds de venir construire euh, des des outils autour de ce logement et dernier point, et j'arrête après, c'est aussi construire la ville. C'est-à-dire, On ne peut pas imaginer aujourd'hui le logements, il faut les faire l'inverse de ce que l'on fait. Nous, on adorait que nos locataires arrivent dans un endroit dans lequel, au même moment que le logement sort de terre, l'école existe, le lycée existe, le commerce existe. Et que ça, malheureusement, on ne peut pas non plus laisser le poids sur les municipalités de faire tout ça. Donc nous, on dit, à la limite, on serait prêt aujourd'hui à dire, on va financer tout ça, tiens, on va les acheter. On va aller construire, okay, louez les nous. Alors évidemment, euh, on, va, on va voir comment... On, mais il faut qu'on ait un rendement, mais on est prêt à le construire de manière à ce que la ville existe vraiment au moment où les gens décident de venir à l'intérieur de cette ville, que le transport soit à côté. Et ça, ça serait voilà le, la, la synthèse finale. On a créé une ville dans laquelle on serait, il serait agréable de vivre, avec des logements à des loyers maîtrisés et abordables, portés par des propriétaires, un peu à la façon allemande, hein, mm -hmm. portés par des propriétaires euh, voilà qui sont des investisseurs, qui auront les moyens d'entretenir durablement ce patrimoine. C'est ça l'ambition des fonds. Vous me faites l'introduction à la prochaine question d'une façon parfaite puisque je m'adresse à Chiara. Quand on a préparé cette table ronde, on a échangé sur justement les recherches que faisait euh, DWS, sur, et c'était pendant le Covid ou avant le Covid, sur euh, la qualité de l'air. Oui. Et il euh, y a un livre blanc qui est sorti qui s'appelle euh, ⁇ Valeur de l'air pur ⁇ est-ce que vous pouvez nous en parler un petit ouais. peu Alors effectivement, on a une dimension LG qui est très, très poussée. Et à ce titre, on a mené une grande étude euh, sur la qualité de l'air interne. En fait, de façon générale, quand on parle, à la pollution, quand on parle de pollution de l'air, on pense toujours à la pollution de l'air extérieur. En fait, on ne se rend pas compte que la pollution de l'air intérieur peut être cinq fois plus importante et plus dommageable que la pollution de l'air extérieur. Donc, euh, DWS aujourd'hui, c'est un gros investisseur dans le secteur du résidentiel. On a un peu plus de 5 milliards dans le monde. Et euh, notre volonté, c'est vraiment d'attirer des locataires et de les maintenir dans des conditions, euh, de, de, de, euh, des conditions de pollution euh, euh, optimum, on va dire de, de dépollution optimum. Et cette étude, elle était assez intéressante parce qu'elle posait la question aux résidents de savoir, selon eux, qu -ce qui était, quels étaient les facteurs les plus euh, polluants euh, à l'intérieur de leur maison et qui devait en supporter la charge. Est-ce que c'était plutôt le locataire ou plutôt le propriétaire euh, et, et, et clairement les, les, les, les torts sont partagés, c'est-à-dire que le locataire de plus en plus attend du propriétaire, non seulement qu'il équipe son, son logement avec des, des capteurs qui permettent de mesurer la qualité de l'air, euh, mais également qu'il l'informe au quotidien sur euh, la façon de vivre et comment il peut améliorer sa pollution intérieure. Et, et, et la conclusion d'ailleurs c'est de dire qu'aujourd'hui un locataire est de plus en plus sensibilisé à la qualité de l'air intérieur et prêt à... 43% des locataires interrogés étaient prêts à payer un petit peu plus pour avoir un logement euh, plus sain. Et 60% étaient prêts à payer euh, substantiellement plus en termes de loyer pour bénéficier d'une qualité de l'air importante. Et pour finir là-dessus, euh, il y avait toute une série de critères. Euh, qui étaient, On posait les questions aux locataires de dire, selon vous, qu'est-ce qui est le plus polluant Et on leur donnait ensuite la réalité. Et en fait, malheureusement, on est mal informé sur ce sujet. Et évidemment, les réponses les plus courantes, c'est euh, ne pas fumer à l'intérieur, euh, euh, avoir, un, un, passer très, très régulièrement l'aspirateur pour ne pas qu'il y ait de poussière, etc. qui sont effectivement des critères importants. Mais par exemple, un des critères qui est le plus important et qui est très peu cité, c'est d'avoir beaucoup de plantes euh, dans, dans nos logements. Euh, et ça, c'est un critère qui apparaît rarement chez les, chez les locataires interrogés, alors que c'est un des facteurs qui permet de réduire le plus la pollution de l'air intérieur. Donc on est vigilant sur ce point-là et on réfléchit de plus en plus dans nos logements à donner un espèce de fascicule à l'entrée, euh, en plus d'inciter là-dessus dans le bail, mais un espèce de fascicule à l'entrée qui éduque nos locataires et de les, de les informer régulièrement sur l'évolution de la situation. Mm -hmm. En fait, cette dimension est participative et pédagogique euh, de, des WS m'avait vraiment euh, hyper impressionnée parce que je n'ai pas l'impression que ce genre de démarche ait été faite euh, chez nous. et Je me souviens aussi, dans, quand on avait échangé, que ce choix euh, sur la qualité de l'air... Vous avez préféré la... travailler sur la qualité de l'air par... plutôt que sur les mobilités. Bah, en et, fait, c'est un sujet, sujet qui est… Ça très contre-intuitif. Parce que les mobilités, on en entend beaucoup parler. Voilà, et voilà. Et et les... Je pense que la population est sensibilisée à tout ce oui, qui oui. est mobilité douce, etc. Euh, en revanche, la, la, la... Mais, mais même nous, c'était une découverte pour nous de mm -hmm. se rendre compte que la qualité de l'air intérieur pouvait être cinq fois plus dommageable que la qualité de l'air extérieur, parce qu'on parle toujours de pollution externe, mais rarement de pollution interne. Merci Chiara. Jean-Marc vous nous avez un petit peu défloré la prochaine question que, que je vais vous adresser. Euh, je voulais vous parler de la, des dispositifs Pinel et de, de Bourmandie qui ont montré finalement leurs limites et pour répondre à la demande de logements abordables et performants au niveau énergétique. Quelles sont vos, vos idées Parce que je sais que vous en avez plein. Euh, dans votre petit livre blanc. Vous avez tous un petit livre blanc. Hein. <rire> Ceux qui ont un livre petit blanc, livre blanc rouge, sont assez sur la banquette. <rire> J'en ai pas amené, porté assez pour. <rire> Bon, L'essentiel des, des, des idées, bah, on en parlait tout à l'heure, c'était essayer de, sans augmenter le prix, essayer de, de, de réduire quand même et pour avoir une meilleure performance, et sans pour autant augmenter le loyer. Ça, c'est euh, quand même la base du, euh, du système. Mais euh, je voudrais rebondir sur, sur la partie plus, euh, plus, plus énergétique aujourd'hui. Euh, bon, il y a énormément de logements qu'il va falloir repositionner, euh, avec des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Euh, et je rappelle que beaucoup des travaux qui doivent être faits pour repositionner le logement sont des travaux qui touchent la copropriété, le système de vente l'isolation des façades extérieures, y compris le changement des fenêtres, c'est pas le propriétaire qui le décide en réalité, c'est la copropriété ouais. qui doit le décider. Les règles de majorité sont telles dans une copropriété qu'on peut identifier tous les logements possibles qui doivent être faits, si la copropriété ne décide pas de le faire, ça ne sera jamais fait. Donc il faut trouver un système, et il faut essayer de progresser dans, dans ça, et on n'a pas beaucoup de systèmes. Alors le premier, ce serait quand même de diminuer les majorités, ça c'est pas très compliqué. D'ailleurs dire que c'est impératif, si on a un, comme objectif de préserver la planète, il y a beaucoup de choses, ou de libertés privées qui devraient s'aligner sur l'intérêt général. Hein J'en cite une deuxième qui me tient à cœur également, c'est la fourniture par les... les les, les fabricants d'énergie, hein, d'électricité ou gaz, des consommations réelles de chacun des locataires pour qu'on puisse les consolider dans un immeuble et bouteille. avoir une idée de la consommation réelle et pas une estimation de la, de la consommation réelle. Ça c'est une chose aussi est euh, qui sûr. est... Dans, dans la copropriété, c'est pas ça. Donc réduire les majorités mais après se pose insensiblement le, le, le système du financement. Encore une fois, si les gens ne votent pas les travaux alors qu'ils savent que ça va euh, procurer une qualité meilleure de vie, une économie, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de financer. Donc il faut aussi trouver des financements pour ces, pour ces travaux de copropriété. Et là, encore les fonds collectifs peuvent y arriver. C'est qu'aujourd'hui, il y a une autre. c'est pas une mode, hein, c'est un système, ça s'appelle des fonds de dette. Ça existe, hein, des gens qui collectent de l'argent pour en prêter aux autres. Hein, et on imagine très bien aujourd'hui hein, de dire ben, si on faisait des fonds de dette, dont un des métiers, pas tous, hein, ce serait de financer des travaux de copropriété, financer une copropriété, dire aux gens on vous la finance. Donc ceux qui ne peuvent pas payer ne payent pas, par contre, hein, ils vont payer un intérêt, c'est ça. On grèvera leur lot d'une hypothèque, pour laquelle, bien évidemment, on ne paiera pas trop de frais, on demandera à l'État d'être gentil. Euh, et. <rire> Et donc les travaux seront financés, ils n'auront pas payé. Ceux qui peuvent payer, payent, leur bien sera grévé. Et au jour de leur décès, au jour de la mutation, on récupérera une partie de ces, de, de ces prêts qui seront remboursés. Et comme ça, on aura à la fois euh, désensibilisé le problème financier, euh, aidé avec les majorités à le faire. Il y a un dernier point à régler, quand vous voulez isoler un immeuble, il faut toujours être en surplomb, hein, parce que souvent vous l'isolez par l'extérieur. C'est les voisins autour qui sont, euh, qui, là encore, qui ont un droit de dire « et si vous, vous êtes en surplomb sur mon terrain, là aussi il faudrait une loi pour dire que… » Quand c'est pour des bénéfices d'isolation, de, on doit pouvoir le faire. Voilà. Donc on est porteur de, de, de toutes ces idées pour essayer de… Euh, et la dernière mais qui nous soucie quand même, c'est aussi la granularité tout ça, c'est l'eau par l'eau, hein, ces logements. Et pour des investisseurs euh, professionnels, c'est compliqué de gérer l'eau par l'eau. J'entends nos amis de Suisse, ils achètent des immeubles, bien, bien évidemment, mais l'eau par l'eau, c'est plus compliqué. Alors je suis un peu rassuré là-dessus parce qu'il y a un autre domaine dans lequel les investisseurs sont apparus, c'est le viager qui est encore pour essayer de mobiliser l'épargne des seniors et leur permettre de faire autre chose. Donc s'ils ont été capables de le faire, et quand je dis de le faire, ils ont collecté presque 2 milliards d'euros ou 3 milliards d'euros autour de ce thème, ça veut dire qu'ils sont capables de loger, de, de gérer individuellement des logements. Donc s'ils sont capables de le faire pour le viager, ils devraient être capables de le faire aussi pour la restructuration. Donc on, on sent qu'il y a un appétit pour le faire. Maintenant il faut peu de choses hein, pour, pour arriver à ça et donc participer hein, d'une manière différente. Alors, bien sûr on achètera des immeubles neufs, aux normes, RE2020, enfin, tout ce que euh, r 2020 ou r 22 maintenant je ne sais même plus. 20. 20, 20, 20, 20, 20. J'étais déjà encore plus ambitieux, j'en rajoutais une, une couche <rire> de plus. Euh, voilà. Non mais euh, on, peut, on fera ça bien sûr, mais il faut aussi traiter euh, l'essentiel du problème qui est quand même en immobilier hein. la restructuration du parc existant. existant. C'est vrai en immobilier d'entreprise quand même. <rire> voilà. Et là, il faut aussi être porteur de, de, de choses d'innovation. Voilà. Petit livre blanc des fonds immobiliers. <rire> Merci Jean-Marc. <rire> N'hésitez pas. <rire> Damien Robert, vos locataires sont sous plafond de ressources et de loyers, et vous présentez pourtant un, une étape vachement importante dans le processus d'accession à la propriété si cher aux Français. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce dispositif Oui, parce qu'effectivement, nous on a fait le constat, je pense que tout le monde partage, c'est que le locatif intermédiaire est une nécessité, mais ce n'est pas non plus, une offre par une d'autres. et on a fait aussi le constat, et malheureusement ça se renforce que l'accession à la propriété du fait de la montée des prix, et maintenant la montée du coût de l'argent, euh, est de plus en plus difficile euh, dans, dans, dans les zones tendues. Donc ce qu'on essaye d'expérimenter, de, on est vraiment au stade de l'expérimentation, c'est de permettre à nos locataires euh, deux de, de choses. Soit de pouvoir exercer une option, d'avoir une possibilité d'acheter euh, le logement dans lequel ils sont et qui sont locataires entre la 5e et la 10e année, on appelle le leasing immobilier. Donc quand ils rentrent dans les lieux, euh, ils, ont, euh, ils savent qu'ils peuvent, ils peuvent exercer cette option entre euh, la 5e et la 10e année s'ils ont le souhait et la capacité euh, financière, donc euh, pour « accélérer » le parcours résidentiel et puis sans, sans forcément déménager. Et puis une deuxième, une deuxième, un deuxième dispositif euh, qu'on expérimente aussi, un peu plus raffiné, un peu plus complexe en ingénierie juridique, je ne vous cache pas, euh, qui est pour ce qu'on appelle l'acquisition progressive, c'est-à-dire d'offrir euh, euh, aux locataires dès le départ la possibilité d'être copropriétaire dans la mesure, euh, à la mesure de ses capacités là aussi, qui peut être locataire euh, et puis euh, prendre 10% de la valeur du, euh, de, de son logement. Nous-mêmes, on est copropriétaire à 90%. Et au fur et à mesure de, son, de ses capacités et de son souhait, il augmente sa part acquisitive et baisse d'autant, évidemment, mmh. euh, mmh. euh, l'acquittance. Euh, voilà. Donc on accompagne finalement on est tout, tout ça sans... Il y a probablement quelques banquiers qui nous écoutent. Et en se passant, euh, en tout cas partiellement, euh, des... Euh, les services et du coup des contraintes d'accès au crédit euh, qui sont aujourd'hui évidemment de plus en plus fortes, on accompagne euh, le locataire vers l'accession à la propriété. Alors c'est vraiment des dispositifs qui sont euh, en expérimentation, hein. donc je peux pas vous, on ne peut pas encore dire que c'est un succès parce qu'on est en train de le mettre en place, mais on croit beaucoup quand même à euh, la capacité, euh, au-delà du locatif intermédiaire auquel évidemment on croit, bon, si s'il n'y croit pas ça, ça serait compliqué, euh, de pouvoir aussi inventer euh, et d'être là aussi pour essayer de favoriser l'accession à la propriété, qui reste quand même un désir et un souhait tout à fait légitime y compris pour, pour, pour les prix moins Bravo pour cette innovation. Florence Semelin, le stock de logements donc, en île de france est de 6 millions, il en faudrait 7 d'ici à 2030. On vous propose tous des, tous des bonnes idées, apparemment, sur ce plateau. Euh, comment l'écart, selon vous, pourrait être comblé Là, c'est un petit peu la question piège. La question, la question, comment question. produire on a joué, plus on de, de Comment on est <rire> réunis sur ce sujet euh, Je sais que c'est une question très difficile. La question est très difficile. Comme, comment produire plus bah, Déjà, il faut qu'il y ait du, du en foncier. En tout cas, combler l'écart, parce que produire plus… Euh... Oh. Oui. Bah, moi, ce que, bon, mon métier, c'est d'être au contact des investisseurs. Donc, je vais, je vais répondre… Ben, construisez euh, des logements qui répondent aux, aux besoins, évidemment, de la population, mais surtout aussi des, des investisseurs, c'est-à-dire maintenant, euh, comme le disait Florian, euh, on ne veut plus parler de RT 2012, il faut construire, Tout. on est tous euh, voilà, maintenant sur du RE 2020 et plus, avec des labels environnementaux, euh, en plus, du biodiversity, lorsque c'est possible. Ah bah, est si on a des, dans des écoquartiers, c'est pas forcément en Ile-de-France, mais en, en région, c'est encore mieux. Euh, ça, c'est le premier critère maintenant qui devient le, quasiment le critère numéro un. Et bien sûr, après la localisation, qui reste un, fond, un, un des fondamentaux euh, de premier plan, mais euh, le critère environnemental est le premier critère aujourd'hui des, des investisseurs. Je pense que Chiara et, et Florian ne vont pas me démentir. Euh, le deuxième critère, c'est, euh, et, et Florent parlait tout à l'heure de, de chaufferie euh, gaz, l'énergie le, dans, dans les logements devient maintenant euh, un critère très très important. Euh, voilà, on, on trouve des solutions alternatives avec euh, les, les pompes à chaleur, on peut faire aussi du mixte, un petit peu de, quand même de chauffage gaz, parce que à terme on pourra se connecter au chauffage urbain mmh, mmh. qui n'est qui, qui, qui qui pas si mal euh, malgré tout. Euh, avec un mode de, de production d'eau chaude qui est de, de, de la pompe à chaleur. Donc ça, ça crée euh, finalement un, un mixte euh, qui est pas euh, du tout au tout, du tout gaz au tout pompe à chaleur non plus. Euh, et puis euh, bah, parmi les autres critères, c'est aussi l'évolution du logement. Euh, l'évolution du logement, euh, c'est imaginer euh, des, des solutions d'hébergement un petit peu différentes, en adéquation avec les besoins sociétaux, et euh, par exemple, il euh, y a l'exemple de ce qu'on appelle le bill to rent. Alors, on met beaucoup de choses dans le bill to rent. Euh, euh, c'est euh, l'idée, c'est de dire ben, on, on offre des logements très compacts. En revanche, tout ce qui est pièces supplémentaires, par exemple, un bureau, euh, un petit espace de, de, pour faire du... De, Petite salle de fitness, bon, c'est ça, c'est un petit peu le, le petit plus dans les logements, mais euh, par exemple monde, une chambre supplémentaire, une chambre d'amis, euh, par euh, exemple une, une, un, un, un salon qui serait un peu trop grand, qui peut être plus petit, mais en revanche avoir des services au rez-de-chaussée de, de l'immeuble qui offrent ben, une chambre supplémentaire qu'on peut louer parce qu'on on accueille de la famille ou des amis, une grande salle commune qu'on peut réserver parce qu'on a une fête entre amis ou, en, ou entre famille. Et du coup, ben on ne peut pas recevoir dans notre logement qui est trop petit, mais on a cette possibilité au rez-de-chaussée de notre immeuble. On a un espace de coworking au rez-de-chaussée, ce qui nous évite de, de travailler et d'avoir un espace de travail dans notre logement qui prend de la place, qui coûte cher, euh, soit en, en, en accession, soit en loyer. Mais on le retrouve au rez-de-chaussée de, de l'immeuble. Ça, c'est vraiment euh, une solution qui peut être. Euh, et les bianderies sont sollicitées ou pas sans publicité Parce que les Allemands sont prêts à partager sur ce sujet-là Oui, alors, alors en, la France, en France, on est peut-être de... un petit peu encore en retard, mais peut-être que justement, il faut être innovant et proposer uh, uh, uh. Ce, ce type également de service. Donc ça, c'est pour le multifamily Et puis, eh bien, après, sur les, le, le résidentiel géré, on trouve aussi de, de, de, de nombreuses évolutions, notamment sur le co-living, quand même. Le co-living, c'est euh, une, une croissance exponentielle. Et, et pourquoi Parce que euh, ben, ça répond aussi à euh, des, des transformations sociétales, euh, la mutation professionnelle. Aujourd'hui, euh, on, on va travailler dans une ville pendant six mois, on revient, et, et quel que soit d'ailleurs le niveau de euh, l'âge, mmh. et puis euh, ça, ça concerne un peu tout le monde, ça peut concerner euh, du, du, des professionnels de santé. Euh, qui vont euh, six mois dans un hôpital, ça peut concerner des infirmières ou des médecins d'ailleurs. Hein. Euh, ça concerne bien sûr des cadres qui sont en mission dans une ville pendant quelques, quelques mois et qui trouvent dans le co-living bah, une solution euh, parfaitement adaptée à cette mutation professionnelle. Il y a le besoin aussi euh, de sociabilisation, qui était un des éléments essentiels de la résidence senior, mmh. la sociabilisation. Euh, et qu'on retrouve aussi dans le co-living. Il y a 40% des personnes qui vivent seules dans les grandes villes. Donc il y a ce besoin aussi de, de, de sociabilisation. Hein, et de puis communauté. le troisième critère, eh ben, c'est l'accès aux services. On est dans une société où on, on, on, on veut tout, tout de suite et facilement. Euh, donc les services sont là pour y répondre, et le co-living est une solution euh, complètement adaptée pour répondre « je n'ai pas envie de prendre mon abonnement », euh, EDF, mon, voilà, mon abonnement, euh, euh, Wi-Fi, etc. Je veux un logement propre, euh, euh, au goût du jour, bien aménagé, euh, avec tous les abonnements. Je, me, je prends mon bail en, en deux heures et pas sur en, une plateforme. En, trois, en trois. Sur une plateforme. Je m'installe tout de suite. Et, et, et le tout tout de suite euh, et, et, et sans contrainte répond aussi mm -mm. Euh, à ses besoins. C'est une bille torrent là où on peut réagir ou pas Bien sûr non, le, Déjà pour construire plus, il faut déjà avoir des autorisations. Et oui, je pense que ça, ça, ça des... passe par là. Et du foncier. Euh, et du foncier. Et, et, hier, j'étais avec un broker qui en faisait un point sur une opération. Le permis a été déposé en 2021, il n'est toujours pas obtenu, mais il n'est toujours pas non plus tacite. Donc je me dis, là on est un peu dans un monde... Euh, à part. Voilà. Euh, et, et ça, c'est une vraie difficulté. Euh, nous, on a notre siège qui est à Marseille. Euh, Marseille, c'est pareil. Regardez le nombre d'autorisations. Euh, il a considérablement euh, chuté. Euh, les prix, ils ont pris euh, 40% en 5 ans. C'est complètement euh, dingue. Euh, il faut aussi pouvoir construire. Et si les promoteurs ne peuvent pas construire, forcément, euh, la, demande, le, la demande est toujours là, mais l'offre diminue. Euh, les, prix, euh, les prix explosent. Et c'est vrai que moi, quand que euh, dans certaines villes il faut des délais complètement dingues pour avoir des permis. C enfin, là, c est, c est, en c fait il faut donner au type. maire l'envie de signer un permis. Hein. Exactement mais après d'avoir le produit adapté à l'investisseur. Alors là investisseur institutionnel, ça aussi c'est important. Euh, typiquement euh, Florence parlait du, du build to rent donc nous on en a un en, en, en construction euh, à Saint-Louis donc c'est la frontière ouais. avec Bâle, la frontière suisse. Euh, <rire> Donc là, il y a un écart de salaire énorme entre, entre la Suisse et la France. Euh, Saint-Louis, c'est une des villes qui a accueilli le plus d'immigration euh, en, en termes de démographie. Mais tout simplement parce qu'en fait, en étant là-bas, on peut facilement aller travailler en Suisse et, euh, et avoir des meilleurs salaires. L'offre est extrêmement faible dans ce, de, de, de logements et est très rare dans ce, dans ce territoire. Nous, on a proposé du bill to rent. Et donc le bill to rent, c'est, euh, comme disait Florence, des logements très compacts, et en fait, en ayant des logements compacts, on arrive à le réduire aussi, à contenir le loyer pour le, le résident, mais on lui propose des services supplémentaires dans euh, des parties communes d'aménité, où vous allez avoir euh, des euh, cuisines euh, communes, euh, des salles communes où vous pouvez recevoir, vous pouvez avoir un gîte pour accueillir la famille, des amis, euh, des salles de sport et un espace de, de coworking. Euh, donc ça, ça ne peut exister uniquement avec des investisseurs institutionnels. Si vous mettez ça sur de la sur de la copropriété, vous allez avoir à la première AG à ah ben non, moi je veux qu'on qu arrête de proposer les services de je sais pas moi d'animation pour les enfants le mercredi parce que j'en ai pas enfin et donc là, c'est vraiment un vrai produit d'institutionnel mais il faut déjà avoir également le l'exploitant. Et très en amont, c'est pas ça c'est vraiment moi je trouve un un, un problème qu'on voit trop fréquemment sur les, sur les sujets, c'est les promoteurs font un, un immeuble en disant je vais le vendre à la découpe, je fais mon bilan financier de cette manière-là, euh, la commercialisation ne marche pas très bien, boum, je vais essayer d'aller voir un institutionnel. Et non, on va dire, ah mais non, parce que là les surfaces ne conviennent pas, il y a du gaz. Hein. Alors que si on pense directement euh, vente en bloc, en associant un administrateur de bien qui va gérer le projet, parce qu'il faut aussi le concevoir à l'origine. Là, on est sur une démarche très vertueuse et on arrive à euh, toucher la cible. Euh, donc ça, voilà, pour moi, ça c'est très important. C'est de le penser dès en amont du projet. Et après, bon, il faut aller en mairie pour euh, négocier son permis oui. dans un on délai. Pour acceptable. y associer le maire et lui faire croire que c'est oui. lui, lui qui porte l'idée. Et, et un autre point dont on n'a pas parlé, parce que là, on parle de construire du logement neuf, mais on peut penser aussi à tout ce qui est reconversion. Et notamment... J'allais vous ah. poser la question, c'est très, très bien, <rire> bien, maintenant vous vous posez des questions <rire> tout Allez-y, c'est vrai, vrai que sur le papier, ce serait la solution parfaite, parce que oui. notamment en Ile-de-France, par exemple, on voit que le bureau en première, deuxième couronne se vide de plus en plus avec tout ce qui était le travail, avec le fait que les entreprises elles, cherchent à attirer les talents en étant au centre des grandes métropoles, etc. Et du coup, logiquement, on se dit, bah, pourquoi pas utiliser ces immeubles de bureaux et les reconvertir en logement, puisque souvent ils sont bien connectés, euh, alors sur le papier c'est magnifique, dans les faits c'est plus compliqué. Euh, déjà techniquement convertir un immeuble de bureau en résidentiel c'est pas toujours faisable parce qu'il faut que la trame corresponde et il y en a qui l'ont il y en a qui l'ont pas. Donc euh, ça, ça élimine un certain nombre d'immeubles. Deuxièmement, financièrement euh, ça peut se faire que sur des zones où le loyer bureau est suffisamment bas pour que la reconversion en résidentiel soit possible. Parce qu'en résidentiel par rapport au bureau on perd à peu près entre 20 et 25% des surfaces. Donc, euh, si, le, si le, la différence de loyer est trop énorme, la perte de surface ne compense pas, euh, fait qu'on qu n'est plus dans l'équation économique. Euh, et le troisième point, on en revient toujours au même problème, c'est qu'il y a beaucoup de maires qui refusent que leur immeuble de bureau soit reconverti en résidentiel, notamment pour des histoires de taxes bureau. Euh, et du coup, même si euh, économiquement et, et, et rationnellement, cet immeuble n'a plus de vocation à être un immeuble de bureau et que la conversion résidentielle serait optimale, on n'obtient pas forcément les autorisations. Donc c'est une voie que nous, on aimerait pousser davantage, euh, mais on, on, on est vite limité par les autorisations administratives qui, qui sont compliquées et longues à obtenir. Il y, a, il y a ça, il y a aussi le sujet de, que disait M. Collet, tous les équipements, les infrastructures. Si j'accueille du logement supplémentaire, il va falloir que je prévoie les crèches, les écoles. Et donc pour, euh, pour la commune, qui va en plus perdre sa taxe bureau, à dire je vais devoir investir sur des équipements publics. Donc ça aussi, c'est des éléments qui peuvent... Euh, euh, qui peuvent freiner qui le, le, le, le, le fait de, de donner une autorisation. Et sur du bureau, euh, transformation de bureau, nous, ce qu'on a constaté, c'est que euh, la variante, elle passe pas forcément sur du logement classique, mais elle va passer sur du, euh, sur du logement géré. Aussi pour le sujet de récupération de TVA, et au final, le logement, euh, on va dire, classique, ne sera jamais concurrentiel, oui. compétitif oui. sur une transformation de bureau. Alors, Forcément, il y a toujours des exceptions. Nous, le mois dernier, on a réceptionné un immeuble où euh, c'était une transformation de bureau avec une crèche en rez-de-chaussée. Et c'est un projet qui est très confidentiel. Euh, Ici, les Mounidineaux, mais c'est une vingtaine de lots. On ne parle pas des immeubles vacants euh, qui vont faire euh, qui font plusieurs milliers de, de mètres carrés. Et là, ça devient beaucoup plus, je pense, compliqué. Enfin, je, des, des transformations de, de cette taille-là de bureaux en logement... Je ne pense pas qu'il y, qu y en ait eu beaucoup. En fait, c'est très lié à la typologie du bâtiment, selon l'épaisseur que vous avez. Mm. Et, et c'est vrai que la transformation de l'existant, aujourd'hui, 80% de la ville de demain est déjà là. Euh, J'imagine que vous avez tous, et c'est la dernière question sur laquelle je voulais tous vous adresser, c'est quelle, quelle, quelle conviction portez-vous sur cette fameuse transformation de l'existant euh, en, en tout cas, pour rebondir quand même sur parce que euh, effectivement la question qui, a, qui a était posée c'est comment est-ce qu'on arrive à construire euh, plus ou en tout cas à mieux loger euh, euh, les, les, les Français parce que moi je m'occupe euh, de, de l'Île-de-France euh, donc il faut effectivement il y a quand même un sujet euh, euh, d'intérêt général d'arriver à convaincre les élus. Et Indirectement, quelque part aussi, les habitants, parce que les élus ne sont que le porte-voix à un moment des habitants. Et avec les réseaux sociaux, ils sont de plus en plus proches des revendications des habitants. Et le syndrome NIMBY est quand même très fort. Donc réussir à convaincre que densité, ça ne veut pas forcément dire perte de qualité de vie. Ça, c'est un élément indispensable à ce qu'on réenclenche un cercle vertueux de construction. Et ça passe, je pense, effectivement, par, les, par de nouveaux modes de, de faire. Hein. Euh, pour revenir sur la, le, le big to rent ou le co-living, etc., euh, ce qui est intéressant dans, ce, dans ce, ces, ces nouveaux modes de logement, c'est qu'un, ça répond effectivement à une demande sociétale. Euh, 40% des gens sont seuls et, et le besoin de communauté est très important. C'est quelque part un peu une idée un peu socialiste. Hein. On revient à, à, au fait que, euh, comme le mètre carré, est plus cher à construire, et émet en plus beaucoup de, car de carbone, va réduire euh, par la mutualisation euh, le mètre carré, entre guillemets, euh, utile, en, en disant, bah, voilà, le mètre carré privé est plus, moins important, mais le mètre carré mutualisé, commun, est plus, est plus important, et en plus, il est plus qualitatif, parce qu'il y a beaucoup de services, c'est quand même très vertueux, économiquement, ça permet de réduire la quittance et écologiquement. Hein, mmh, enfin, donc, on fait beaucoup de... Comment ça faire beaucoup de coliving, en essayant de faire du coliving intermédiaire, en baissant quittance euh, Et c'est une, une des manières de baisser quittance c'est quand même, un, entre guillemets, de, de, de réduire aussi le, les mètres carrés qui sont dans, dans, dans quittance euh, <coughs> Et puis, euh, sur le recyclage et sur la restructuration, euh, je, je crois qu'effectivement, euh, le changement d'usage est quelque chose qu'il faut... Enfin, bon, il y a toute l'ingénierie pour le faire aujourd'hui. Hein. Euh, nous, on en fait. C'est compliqué techniquement, mais on sait le faire. C'est vrai que c'est plus facile euh, sur du résident géré, parce que les trams sont plus, plus faciles à, mmh. à transformer, mais je pense qu'on peut aller, on peut aller euh, beaucoup plus loin. Euh, nous, on plaide pour, euh, là aussi, hein, alors, euh, je plaide aussi un peu pour ma paroisse, mais ça, ça rejoint un petit peu euh, ce, que, ce que disait euh, Jean-Marc c'est-à-dire que 80% des, effectivement de la ville est là, euh, il va falloir, euh, il y a 20-25% euh, des, euh, des logements aujourd'hui qui sont en étiquette... Euh, euh, F ou G, et, euh, et euh, il, il est illusoire de penser que euh, les bailleurs privés euh, individuels arriveront euh, tout seuls à, à, à réduire et à <coughs> à, pour les, les questions de copropriété et puis les questions évidemment de, de, de, de moyens. Donc euh, moi je crois beaucoup à ce que des bailleurs institutionnels, qu'ils soient privés ou publics, hein, réussissent à racheter euh, un certain nombre de logements très peu performants, les rendre performants, en plus, euh, pour ce qui est l'INI, euh, nous, notre idée, c'est en, en faisant ça, on fait d'une pierre deux coups, parce qu'en plus, on, en on les transforme en logement intermédiaire avec des loyers <coughs> qui sont des côtés, mais <coughs> je pense que c'est aussi... Il euh, y a beaucoup d'investisseurs institutionnels privés qui, euh, qui sont dans, dans, dans, cette, dans cette même logique. En tout cas, je pense que ce qu'il y a dans le, le, le, le livre blanc de l'ASPIM euh, est, est à peu près euh, similaire. Donc, il faut... Euh, c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est-à-dire la capacité, finalement, à... Euh, non pas produire du mètre carré neuf, mais réussir à, à réadapter euh, euh, l'existant. Le, hein. Et ça rejoint vraiment l'impératif économique et l'impératif écologique. Euh, un, un, un petit chiffre, hein. nous on a fait euh, depuis la, la flambée des prix de, de, de l'énergie, la part des charges dans la quittance euh, de nos locataires est passée de 20 à 30 et, gigantesque. Hein. Et on est au tout début de l'histoire. On ne sait pas comment ça, ça va se passer, mais enfin, globalement, on ne pense pas qu'on va revenir à 20 Donc, Comment est-ce qu'on arrive, en tout cas, à 20 à, euh, que les prix vont... vont, vont, vont... L'énergie très peu gratuite, c'est comme l'argent euh, gratuit. Euh, ça, je pense que la parenthèse est en train de se fermer. Les mm -hmm. deux parenthèses sont en train de se, se fermer. Donc, à, à long terme, on aura, on aura de l'énergie plus chère et euh, un coût de l'argent qui, reste, euh, qui restera relativement élevé. Et donc, pour réussir à, à, à baisser euh, cette part, ben il faut réussir à, à avoir des, des bâtiments très très performants. Donc, c'est aussi une manière de produire du logement, entre guillemets, abordable, c'est de réduire la partie euh, charge. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver sur le existant. Merci, Damien. En fait, euh, en conclusion, euh, on veut tous, euh, enfin, tous les investisseurs sont intéressés par le logement, mais c'est surtout qu'il faut euh, des bonnes idées pour euh, relever euh, tous les défis qui se présentent à nous, et ils ne sont pas plus euh, climatiques, ils sont aussi euh, sociétaux, financiers, et, et toutes les bonnes idées sont, sont à prendre. Est-ce que nous avons des questions Nous arrivons <coughs> presque à la fin de ces échanges, et ce serait dommage qu'il n'y ait pas de questions. Sur les sujets de transformation, euh, est-ce que, en termes d'ingénierie euh, démembrer avec, euh, avec les propriétaires euh, d'immeubles de, de bureaux en consacrant euh, 15 à 20 ans par exemple d'exploitation dans le cadre d'une transformation en résidence euh, gérée au bill to rent et puis ensuite euh, l'immeuble euh, ben, reste propriété de probablement avec des sujets comme ça qu'on va réussir euh, financièrement à gérer ces sujets de transformation, donc est-ce que les investisseurs seraient Prêt à, à imaginer ce genre de, de choses, euh, à la fois sur la partie euh, démembrement, c'est-à-dire pendant les 15 ou 20 ans de, de, d'usufruit où on gérerait cet immeuble en Ville-Touraine, par exemple, et puis ensuite, au bout de 20 ans, euh, ben, l'immeuble euh, revient à euh, l'investisseur. Marc, est-ce que vous avez. Euh... On l'a bien compris quand on s'exprime tous, il n'y a pas une seule solution, il y a une collection de solutions. Et parmi toutes ces solutions, euh, l'accès sur la propriété progressive, le démembrement de propriété, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a, euh, voilà, y a, y a plein d'idées comme ça. Aucune n'est euh, dominante, elle hein, ne sera. Le, le, le BRS, c'est quoi Bail. Réel Solidaire. Tout ça, ce sont des idées qui sont testées, mises en application et qui sont une partie de la réponse à un problème plus global. Donc il faut en exclure aucune et les appliquer. Les investisseurs sont, prêtes, sont prêts aujourd'hui hein, euh, à avoir, oui, effectivement, euh, acheter de la nu propriété et laisser l'usufruit. Euh, Bien sûr, tout le monde est prêt. Deuxième chose qu'il faut essayer de faire, c'est euh, de la cohérence dans tout ça. J'ai écouté, ça me fait sourire, euh, euh, le maire d'une ville périphérique de Paris qui dit « Moi, je ne veux pas transformer mes immeubles de bureaux en habitations. Au même moment, je mets même le maire de Paris qui fait ben « Moi, même si la métropole est large, le périphérique n'est qu'une zone verte, je ne veux plus de bureaux dans Paris mmh. et j'aimerais faire de la densité. » Donc tout ça, c'est tellement incohérent. Mmh. Hein, qu'on a du mal, investisseur, hein, à s'y retrouver. On se dit, mon Dieu, pourquoi aller mettre un pied là-dedans pour avoir euh, deuxième raison majeure qu'il faut aussi changer c'est euh, la stigmatisation de l'investisseur. Vous êtes tous beaucoup trop jeunes pour l'avoir connu, mais pourquoi est-ce que les investisseurs institutionnels sont sortis de cet immobilier résidentiel dans les années 84-87 C'est que je... quand ils sortaient un locataire de leur immeuble, parce qu'il ne pas, quand, quand ça n'avait pas, il y avait une pancarte sur l'immeuble, BNP, alors vraiment, général vire ses locataires, et vous imaginez où la compagnie d'assurance euh, sort ses locataires, ils n'avaient plus de, de, de raison de continuer à être stigmatisés dans, dans ce rapport locatif. Mmh. Et je vois la même chose qui, a, qui arrive aujourd'hui sous des formes différentes. Encore une fois, il faut pour tous les gens qui sont en région chez vous, il faut créer des espaces du de loyer intermédiaire dans ces régions, notamment arc méditerranée ou atlantique, dans lequel les gens ne peuvent pas se loger. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas pour autant stigmatiser l'investisseur en lui interdisant de louer, parce que ce n'est pas la bonne solution. Euh, alors, même chose, l'investisseur parisien, qu'est-ce que vous voulez qu'un investisseur vienne investir à Paris pour s'entendre dire quelques années plus tard, après avoir payé le prix fort des travaux, que son immeuble est pastillé et qu'il pourra plus faire du, ou du bureau ou du logement à l'intérieur Voilà, c'est la mauvaise démarche. Il faut inciter l'investisseur hein, à venir, à faire Quelque chose pour que tous ces problèmes, qui sont des problèmes de travail ou des problèmes de logement, soient faits. La deuxième chose, il faut aussi que l'investisseur accepte de faire un effort. Et par exemple, les, tous les gérants de fonds que, euh, qui sont présents en aujourd'hui ont accepté de dire, si on nous laisse faire du logement, avec plein d'avantages, etc., on est prêt nous à faire ce qui se passe en renoncer hein, à notre faculté de donner congé à des locataires pour libérer l'appartement. C'est une démarche, alors, sur celle-là on n'en parle jamais, très, parce elle, très est, trop, elle est très positive, mais alors, ça ne veut pas <rire> dire qu'on ne verra pas un locataire qui ne paye pas, hein, c'est encore autre chose, mais euh, le, le concept qui est de dire sortir un locataire parce qu'on a envie de revendre l'appartement, voilà. Et eh ben, on est prêt à l'exclure. Alors on n'est pas non plus, ce euh, n'est pas de la philanthropie pure, hein, euh, on s'est aperçu ce que, ce que disait bien, c'est bah, les gens bougent, Hein, alors avant, restant dans son appartement toute sa vie, là ça bouge. Donc c'est pas un cadeau énorme, mais, mais dans le rapport locatif et dans l'arrêt justement de ce, de ce rapport conflictuel entre locataire et propriétaire, c'est une partie de la démarche. Donc arrêtons de stigmatiser au niveau global euh, le locataire, l'investisseur <rire> par rapport au locataire, trouvons de la cohérence dans les dispositifs euh, municipaux et il faut aussi que les investisseurs fassent une part d'effort. Hein, et euh, voilà, l'admission d'un certain nombre, dans le rapport locatif, des choses qui peuvent être traitées qui pourraient sans doute être plus, plus fluentes, euh, plus… Euh, euh, oui, fluentes… Ouais, ouais. Euh, <rire> — Mais c'est vrai que pour dans que les gens locatif. bougent, parce qu'après, il, il y a le sujet des bassins d'emploi. Mmh. Pour que les gens bougent, il faut bien qu'il y ait cette petite poche supplémentaire de logement. Parce que euh, si vous ne pouvez pas prendre un job <rire> parce que vous ne pouvez pas loger votre famille, etc., etc., et ben vous n'arrivez pas à, à bouger. Et c'est vrai que c'est à un moment donné on se retrouve dans ce cercle et le serpent se mord la queue. C'est qu'il y a des endroits où il y a des postes qui ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a pas les logements, et, euh non, non. et voilà, tous les leviers sont, euh, sont à, à <rire> faire, à, à, à toucher, quoi, il faut, faut toucher à tout. Bien sûr. On Perception des locataires, etc. Oh, moi je peux répondre. <rire> ah, alors, je me... enfin, il y a quelques années, on présentait un sujet euh, en bois euh, innovant et euh, bah, la première réaction en comité d'alloc, c'était en rigoler, assez du bois. Moi j'avais dit bah, le, la cathédrale de Strasbourg, les fondations de la cathédrale de Strasbourg, sont des pieux euh, en chaîne c'était pour le, le détail. Et sinon, euh, l'opération de surélévation euh, qu'on vient de réceptionner euh, à ICI, où c'était de la vire, euh, on a travaillé sur une surélévation de, de bureaux, elle s'est effectuée en bois. Donc euh, au final, fin, le bois, euh, quand c'est euh, bien traité, euh, c'est aussi pérenne que, euh, que du béton. Et donc, on n'a pas de, de sujet particulier. Certains attiques sur nos immeubles sont, sont traités en, en bois. Donc, pour nous, c'est une solution euh, qui fonctionne et en plus, un point de vue euh, bilan carbone qui est, euh, qui est meilleur que le, que le béton. Donc, il euh, n'y a pas de, de contre-indication, ce n'est pas un point bloquant au niveau de l'acquisition. Et en général, on est même un peu petit, on est, on est plus rapide en termes d'exécution de, des, des solutions hors-site que, euh, ouais, que les méthodes traditionnelles. Peut-être pour, pour compléter... Euh pour aller un, un cran plus loin. Euh, nous, on est <coughs> très favorables en bois, on en fait évidemment de plus en plus. Alors il y a bois et bois, hein. il y a la structure euh, bois-béton, je pense que l'avenir est plutôt au mix Mais... qu'au qu au tout bois, parce que ça pose des, des problèmes de, notamment de sécurité euh, qui ne sont pas, pas, pas complètement anodins. Euh, Aujourd'hui, c'est 6% hein, de la construction euh, qui se fait en bois, c'est 15% en Allemagne, 30% dans, dans les pays... Euh, Donc, là, la marge est encore... Donc, la marge est, est très, très importante. On a la matière première, pour rappeler, hein, oui. le sujet, c'est plutôt euh, notre capacité à transformer. Oui. Euh, il, il manque des scieries, globalement. Oui, oui c'est ça. Euh, il faut que de la palette. Hein. Mais, euh, globalement, euh, alors, il n'y a pas que le bois, il hein, y a en gros tous les matériaux bio et géosourcés. Si on veut arriver, on parlait de réglementation euh, 2020, puis 2025, puis 2028, puis 2020, 2031. pour faut rappeler quand même que si on veut respecter la réglementation 2028, il faut se passer du béton quasiment. Ou en tout cas, euh, alléger très très fortement la, la densité en béton euh, de, des immeubles qu'on construit. Donc évidemment le bois, ce n'est pas le seul, mais le bois est quand même une, une des réponses à, à, à, au respect tout simplement de la réglementation. Alors que la réglementation européenne et la réglementation française est la plus exigeante hein, de ce point de vue-là. Euh, mais elle, elle existe, et donc euh, voilà, le bois est une des réponses, euh, évidemment, pour, pour y arriver. Théra, chez DWS, euh, j'imagine que l'Allemagne ayant un, un, plutôt un appétit assez fort sur tous ces séjus là j'imagine que vous avez... Euh... Alors, c'est un jeu qu'on doit étudier. Nous, sur, chez DWS, pour l'instant, on ne s'est positionné que sur des immeubles de bureaux en VFA où du coup, on reprenait le projet du... Du, du promoteur. Alors on, on sait que c'est nos projets par rapport à des critères environnementaux, mais on n'est pas encore passé dans la phase promotion où, on, où voilà, on peut mettre en place ce genre de mesures. En revanche, sur nos immeubles de bureaux où on a plus d'expérience, euh, nous on est beaucoup dans le réemploi. Euh, alors c'est ouais. moins dans le bois, mais typiquement on est en train de restructurer un immeuble dans le 9e, là, où on essaye de garder un maximum de, de matériaux du premier immeuble pour les réemployer euh, sur, ce, sur, sur ce nouvel immeuble qui, qui correspondra, euh, euh, qui, qui pourra atteindre des labels euh, euh, very good, excellent, euh, outperf, outstanding, en réutilisant les matériaux qui avaient déjà sur site. Voilà. Jean-Marc, sur ce sujet-là, les adhérents de l'Aspim, euh, euh... <rire> il y a quelque ouais, chose qui là. se dégage il faut ou se, pas spécialement il, ouais, non, il, il faut se méfier de l'effet mode. Voilà. Et il faut s'inscrire dans la durée. Donc, euh, je pense qu'encore une fois, donc, tout ça est dans la trajectoire, mesure. J'entends euh... parfaitement ce que dit. Bien, voilà, c'est voilà une trajectoire. Oui. On se renvoie. On peut pas tout faire. Pas, euh, voilà, donc il faut et, et, et, voilà une surélévation. Oui. Donc il, tous ces outils doivent être utilisés. On doit même faire de la recherche. Hein. On voit toutes les qualités, tous les efforts qui ont été faits sur le verre euh, mmh. pour le rendre plus efficace. Donc voilà, c'est. Euh, c'est la démarche qui est intéressante. Est, on doit chercher partout comment essayer de construire mieux, mais pas avec une solution unique et dominante, il n'y en a pas. Voilà, C'est plus ça. Donc on à chaque, à chaque, les adhérents s'adaptent à chaque opération à chaque, pour essayer de faire mieux que la fois précédente. Mais il n'y a pas de règle absolue. Florence, vous pensez comme Thomas Oui, bah, effectivement, on ne va pas pouvoir tout, construire tous les logements en bois. Il y aura un problème de ressources à un moment donné. Donc euh, il faut trouver euh, un équilibre avec, euh, avec le reste. Euh, moi, j'ai un exemple concret d'une opération en bois qu'on a vendue euh, en 2021. Donc c'était effectivement euh, le monde d'avant. Euh, L'opération Wood Up, un programme de REI Habitat, mmh. donc euh, tout en bois, dans Paris, euh, à l'angle du pont de Tolbiac, euh, si vous voyez où c'est. Donc c'est un gros programme de 230 logements. Euh, et il y a eu euh, vraiment un engouement pour cette opération de la part des investisseurs, parce que c'était un programme en bois, un gros volume aussi dans Paris, euh, et euh, labellisé Biodiversity. Donc on l'a <rire> vendu euh, à Gessina à un taux record en VFA inférieur à, à, à 2,5%. Euh, de l'ordre de 2,30. Hein, ça voilà. n'existe plus. Ça n'existe plus, c'était le monde d'avant. Mais euh, c'est pour vous dire que le monde. même programme qui n'aurait pas été en bois, on n'aurait jamais atteint euh, ce, ce prix-là. Ça correspondait à la stratégie de Jessina dans sa trajectoire Canopy 2030 oui. où voilà, ils, ils ont des exigences environnementales très importantes. Et cet immeuble correspondait parfaitement à cette stratégie. Et donc, euh, bon, ils ont mis le prix pour... Euh, et il y avait d'autres investisseurs qui étaient euh, présents euh, également sur, sur ce dossier-là. Voilà. Merci Florence. Alors, on a une autre question de Stéphane Sermadiras, qui est notre directeur régional à Bordeaux, sur les villes moyennes. Et Kara, euh, par rapport à justement l'étude à laquelle vous faisiez référence là, sur l'évolution des, des villes moyennes, euh, avec des, des, des, des, des croissances de, sur ces villes moyennes, est-ce qu'il y a une appétence aussi pour les investisseurs, pour, euh, pour les villes moyennes et quels critères euh, pour ces villes Alors complètement, nous on a un gros appétit pour les villes moyennes. On a commencé par l'île de France parce que c'est là où on est basé et c'est plus facile de se déployer sur un marché qu'on connaît bien. Mais on regarde beaucoup les villes régionales, on va dire, de... De, de moyenne taille. En revanche, euh, malheureusement pour votre collègue de Bordeaux, Bordeaux, on l'avait identifié il y a longtemps à l'époque, on ne faisait pas encore de résidentiel sur la France, comme une ville montante euh, pour plein de raisons. L'arrivée du TGV qui fait que ça relie Paris en deux heures, euh, le fait que le cadre de vie à Bordeaux est, est extrêmement agréable. Et malheureusement, c'est une ville qu'on a enlevé de nos radars parce qu'on pense que l'augmentation la, des prix le gros de l'augmentation des valeurs métriques a déjà été fait, ah, déjà en, en anticipant justement l'arrivée du TGV. Alors, le je train passer. <rire> sa question portait sur des villes dans le moyenne de taille inférieure à Bordeaux, hein, des villes. Euh, alors, alors on, on regarde de plus en plus le, le problème. Et on va dire que c'est un problème de riches, c'est qu'on peut difficilement aller en dessous d'un volume d'investissement unitaire de 20-25 millions d'euros. Et du coup, les villes qui sont de taille trop petite, il euh, n'y a pas d'immeuble de 25 millions d'euros. Donc voilà, on, est, on a une volonté parce que c'est un modèle auquel on croit, mais d'un point de vue euh, fonctionnement pour nos investissements, ça ne marche pas parce que les volumes sont un peu trop petits. Ceci étant, il y a des investisseurs régionaux hein, <rire> qui peuvent accepter, <rire> accepter d'aller en région. Non, après, c'est une question de gestion, euh, on a des mais groupes oui, de gestion ça... qui sont voilà, donc, Je comprends des WS qui <rire> voient le marché européen vu de l'Allemagne. <rire> non mais... Euh, non, mais je souscris aussi voilà, une question de taille et de d'équilibre de, de, des coûts de gestion. Mais là encore, il hein, y a un métier qui va revenir sans doute un peu plus, qui était souvent. Le métier maltraité de l'immobilier, les investisseurs étaient au top. Les promoteurs, on n'en parle même pas, ils étaient encore au-delà du top. Par contre, l'asset manager, celui qui gérait au quotidien, pas l'asset manager, le property manager, celui qui gérait l'immeuble, au quotidien, voilà, il n'est pas... Et aujourd'hui, tant avec ces problématiques ESG, ce besoin de granularité dans les investissements qu'on va faire, c'est un métier qui en train de et qu'il faut absolument, justement, encourager, favoriser. Donc, ça veut pas dire... Si, ça veut dire aussi mieux les payer, sans doute, et donc être moins pour les investisseurs. Parce que c'est ça ce qui va permettre mmh. euh, justement d'aller de, de, dans la grande d'un logement par, euh, dans un immeuble ou euh, d'aller dans des villes qui sont un peu plus petites. Parce que eux ont la, la, la technicité et sont implantés sur place pour le faire. Parce qu'on peut tout faire mais gérer de Paris euh, des immeubles à Angoulême, à Dax, ou à Montmartre, euh, on va avoir un petit peu de mal à le faire. Donc on a besoin de ça. C'est probablement pour revenir sur l'introduction qu'a fait Florence. Euh, on, on a bien vu l'accroissement effectivement en 2019, 2020, 2021. Des, des, des grosses transactions résidentielles euh, liées aux véhicules euh, qu'il y a fait, mais pas seulement, hein. on a parlé de Vesta ou de, des, des véhicules de la Caisse des dépôts. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ces, ces, grosses, ces grosses investissements ont pu se faire, c'est parce que on offrait la capacité, euh, entre guillemets, le, le package euh, total avec euh, le property management derrière. Et on a créé oui. même une filiale de property management pour gérer pour le compte de ces foncières oui, oui. Nos logements, je pense que c'est évidemment absolument déterminant. Euh, on n'a pas beaucoup parlé des conditions pour que les investisseurs reviennent, euh, ou en tout cas ne, ne, partent, ne repartent pas euh, de, du secteur résidentiel, ce qui est évidemment euh, déterminant pour nous. Euh, une, des, une des conditions, à mon, à mon sens, c'est qu'on arrive toujours à offrir aux investisseurs la capacité euh, d'une bonne performance de property management et de délivrer euh, euh, de, des, de les soulager euh, de, de ce métier qui est un métier effectivement injustement euh, dévalorisé, ce qui est absolument déterminant, ouais, est déterminant. Pour, euh, ouais. notamment dans la, la capacité à avoir des actifs qui sont euh, de, performants et, et bien maintenus. C'est vrai qu'on vient tard à, à ce métier. Euh, L'autre si solution, justement, parce que là on parle du logement, mais sinon, c'est d'investir de sur des immeubles avec un, un seul locataire, donc dans du géré nous, c'est ce qu'on a fait dans cette région-là. Donc, on va dire Grand Sud-Ouest, on a une RSS à Cognac et une RSS à Albi. Bon, euh, voilà, on sait qu'on ne va pas avoir un congé euh, tous les six mois ou, <rire> ou, ou tous les trimestres. Donc là, euh, c'est avec une gestion dans le cadre d'un bail commercial. Donc nous, on a un relationnel avec l'opérateur, puisqu'on a plusieurs opérations avec lui. C'est vrai que du logement sur des villes... Euh, péri de, de taille moyenne euh, par rapport à Bordeaux, ça devient beaucoup plus difficile si vous n'êtes pas équipé en euh, PM local pour mmh, mmh. Euh, connaître les, le, le marché. Mmh, mmh. Mais Florence, euh, à l'issue de la première crise sanitaire, enfin de, je ne sais même plus comment l'appeler, mais du premier confinement, on avait bien eu euh, cette, ce goût pour les villes moyennes euh, qui s'était euh, oui, alors... révélé et mmh. Est-ce que le, votre vision, vous macro sur les investisseurs, est-ce qu'ils ont en vue euh, ces territoires-là aussi Parce que la métropole, la métropole, ok, on a, bien, on a tous bien en tête les métropoles, mais la ville moyenne, c'est quand même apparemment, pour ce qui est du bien-vivre, etc., euh, très publicité. Alors, attention, ville moyenne, c'est les investisseurs, de façon générale, c'est les grandes métropoles qui les intéressent oui. quand même. Là où le marché est tendu. oui. Là ouais. où on dit euh, le prix métrique est supérieur à 4 000 euros parce que, au, au dessus de ce prix moyen, les, les, les gens ont du mal à acheter, commencent à avoir du mal à acheter. Donc il y a un marché locatif. Donc c'est ces, ces secteurs-là qui recherchent en priorité. En revanche, sur, sur le, le, le senior, et je rejoins Florian complètement, euh, la logique est complètement différente parce que on peut aller dans des villes moyennes, les seniors sont partout, contrairement à l'étudiant qui reste dans les grandes académies. Donc, les académies. Et puis euh, le multifamily qui reste quand même dans les zones très tendues pour euh, cette attractivité d'un marché locatif euh, par rapport à l'accession. Donc ville moyenne, oui, euh, oui, en senior, mais difficile quand même. Euh, Pas pour le multifamily Plus difficile parce qu'il eh ben, y a la taille d'investissement minimum hein, ouais, est euh, qui, qui, qui est là. Et puis, et puis cette tension du marché euh, locatif. Parce que les gens, bah, dans les villes moyennes, ont plus de possibilités d'accéder à, à la propriété. Ça. Le, entre donc, rembourser un crédit euh... ou payer un loyer, au final, l'écart bon, est moins fort. Il est plus faible, et donc euh, c'est là où c'est beaucoup plus, on va dire, moins tendu. Oui, oui. Et c'est ouais. vrai que le français aime être propriétaire. Donc, le calcul mmh. est assez vite fait. Il y a quand même des zones qui restent tendues. Hein. Mmh hier, c'était hier, je crois vraiment dire, euh, tout administratif, euh, de Bordeaux a, a validé un arrêté pour 25 ou 30 communes du Pays Basque, euh, dans lequel on manque de logements intermédiaires pour pouvoir euh, loger les gens qui travaillent, hein, pas euh, les sociaux, pas les... Euh, mmh. Donc, il y, y a vraiment un besoin, Alors, euh, encore une fois, celui-là, il, il stigmatise encore l'investisseur, mais il traduit surtout la nécessité d'un besoin, quelle que soit la taille de ces communes, hein, elles peuvent être petites, euh, d'avoir ce logement, voilà, pour permettre à des okay. gens de rester, de travailler l'intermédiaire. et là, on n'a pas, pas une zone... Tendue en tant que tel hein. il y a du foncier, il y a, mmh. du... Alors, il y a des prix euh, voilà, qui, qui les excluent du marché, euh, mmh. mais euh, c'est vrai à peu près sur tout l'arc la, tout atlantique, c'est vrai oui, encore sur l'arc méditerranéen. Donc ça fait des tailles de, de, de, de marchés qui sont relativement larges. Et si on rajoute euh, euh, les frontaliers en Suisse, à Genève ou à Bâle, on, on, on, mmh. a des, ou en on a des marchés qui sont relativement importants, sur lesquels on peut travailler hein, indépendamment mmh. des, des, des grosses métropoles. Merci. Dernier point aussi, parce que j'écoutais vos conversations. Je viens réfléchir. Une idée Je vais modifier en tant que grand-père l'histoire que je raconte à mes enfants. J'en ai marre de raconter les trois petits cochons avec la maison en paille qui tient pas. C'est l'enbois qui est soufflé. C'est donc qui brûle que je Donc il faut que je change l'histoire. Voilà ce que je retire d'une matinée avec des promoteurs. Alors il faut vraiment arrêter les trois petits cochons. Y a-t-il d'autres questions Ce serait quand même marrant qu'on se quitte sur les trois petits cochons. Ouais, euh. J'avais une dernière question. Donc, passe, euh, Damien Robert et Jean-Marc. Est-ce euh, que, est que euh, à travers euh, toutes les idées que vous avez, euh, qui sont intéressantes chez lui plus qu'intéressant, est-ce que vous avez l'impression d'être euh, euh, écouté, entendu par les pouvoirs publics Parce que c'est mon, mon impression aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Enfin, vous êtes créateur et innovateur de, de, de solutions euh, aussi, euh, comme, comme avec nous, hein, je dirais. Et, euh, et voilà, quel est, quel est votre cul, votre appréciation par rapport à ça qui commence Alors ça, c'est la grande question. Alors, <rire> voilà, je t'en fais une début. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres. C'est vrai que dans la situation actuelle, les problèmes sont tels qu'on est peut-être moins audible quand on parle des de, de problèmes à Dieu parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Il y a une deuxième raison aujourd'hui. On voit bien qu'on a une difficulté à modifier des textes législatifs quand on voit... De, le bazar de l'Assemblée nationale, donc enfin euh, le bazar, pardon, avec euh, tout le respect que j'ai pour eux, euh, Bon, donc évidemment on a un gouvernement qui se dit, mon Dieu, ou des, ou des pouvoirs, ou des élus, qui se disent, bon, on va pas aller affronter ça pour faire passer une mesure qui permettrait, je ne euh, de, pas, de, de, de faciliter tout ça. Donc on a même un discours inverse aujourd'hui, ou une, une attention inverse en disant, tout ce que vous pouvez faire, et qui serait sur l'aspect réglementaire, hein, et non pas sur l'aspect euh, législatif, euh, venez nous le proposer, on aura peut-être, donc on a à la fois une ouverture, Hein, euh, des gens qui sont prêts, qui comprennent qu'il faut bien, enfin on fait pas toutes ces commissions nationales sur le logement, oui, sur il y, a euh, la euh, voilà. il y a de la réflexion, oui. donc s'il y a de la réflexion suscitée par l'État, les pouvoirs publics, les mairies, c'est pour essayer de l'appliquer, c'est pas. Mais on se heurte aujourd'hui à un certain nombre de difficultés, c'est pas la préoccupation essentielle du moment, et les, les véhicules sont pas si faciles que ça à trouver, et même quand on les trouve, on risque de se les faire annuler après parce que un cavalier législatif, c'est pas bon, et ça peut se faire annuler au conseil consultatif. Donc c'est ça aujourd'hui la difficulté, et, et cette cohérence entre, dans les espaces urbains et les métropoles, euh, on a trop, le millefeuille est trop important, quoi. on en revient à nos discussions de tout à l'heure, entre le maire de la commune limitrophe ouais. et celui de Paris, c'est l'enfer, quoi. et même la métropole n'arrive plus à y retrouver ses petits. Donc il faut qu'on arrive à simplifier ça, et, et là on a... mais il y a, y, a y a une écoute, il hein. y a une vraie écoute, parce que le besoin est important. Y a pas de... Oui, moi, moi je crois, enfin... Il ne faut pas trop jeter la pierre non plus tout le temps. C'est un peu facile à, à, au, au gouvernants. Ce n'est pas facile de gouverner. Par ailleurs, euh, sur le logement intermédiaire, il faut reconnaître que le, le modèle qui a été inventé euh, a été réinventé en -ce 2015-2016. C'est un modèle qui marche bien. Euh, il a été même amélioré en 2021 pour permettre justement de lever euh, le verrou de l'exonération de TFPB qui était vraiment un verrou bloquant pour les, les villes. Donc euh, il y a des choses qui, ont, qui se sont améliorées. Et puis, je pense que Marc le dire aussi, il y a aussi besoin de stabilité. Euh, Fisca, enfin, je sais que quand je discute avec les investisseurs, nos investisseurs partenaires, ils n'ont pas très envie de changer le, justement le, tout, tout d'un coup, temps parce que le temps est long et il faut un peu de lisibilité, de stabilité. Donc attention aussi, je pense que c'est ce qui est... Euh, à, si on peut changer les choses euh, sur, euh, sous le radar législatif, euh, au niveau réglementaire, même quelquefois au niveau arrêté ou interprétation même des textes, c'est déjà pas mal. Euh, attention à ne pas à vouloir tout, tout changer euh, sur un, quand même un secteur qui est un secteur éminemment technique où euh, un, petit, un petit changement peut bouleverser, on sait bien peut bouleverser un peu l'économie générale de, du, du secteur Laurence, c'est ce sujet là vous avez envie de répondre Non, <rire> non j ai, j ai, tout a été dit <rire> bon Sarah c'est bon pour moi aussi Auréant. Parfait. Bon, oh s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci. Merci beaucoup à tous. C'était mmh. passionnant et en effet, je pense que ça répond aux, aux problématiques et à. Et cette discussion, est, elle ouvre des, des clés de réflexion, des, des pistes de réflexion. Et en effet, Damien, moi, je pense qu'il faut rester dans les cadres, pas réinventer des, des, des nouveaux systèmes aujourd'hui, parce qu'on n'en est pas là. Il y a des sujets d'acceptabilité des projets par les élus. Ça, c'est un vrai sujet. Et ça, ça passe sans doute par euh, côté promoteur intégrer des réflexions sur des participations pour des créations d'école, etc. Parce que passe par là. Donc ça, il faut vraiment prendre ça en compte de notre de notre côté, côté promotion et côté euh, investisseur aussi. Donc euh, on détient entre nos mains pas mal de pas mal de pistes de, de réflexion et tous ensemble on va mm -mm. on et va réussir à, le temps à pousser tous ces sujets sur un ouais. ne pas oublier que nous sommes sur un sujet de temps long. En tout cas, l'appétit oui. est là. Et euh, c'est quand même l'envie de faire et les idées sont là. Et merci d'être venu les partager avec nous ce matin.